De la mécanique à une excellente automatisation pour produire plus, beaucoup plus vite et de manière flexible. Suivre les changements de la demande, garantir une productivité élevée, une capacité d'évolution de la production et l'inclusion des technologies existantes. Comment faire Flexible est une automatisation innovante pour alimenter en pièces les systèmes de production. Sa technologie précise et fiable, mise au point au fil de nombreuses années, alimente en pièces les systèmes de production, sans les endommager. Précision, grande vitesse, capacité évolutive ne sont que quelques-unes des qualités de FlexiBall, surtout en comparaison avec d'autres systèmes. FlexiBall est livré rapidement dans le monde entier où il est déjà largement utilisé. Il s'intègre facilement dans les chaînes de production industrielle car sa mise en place est très flexible. FlexiBall est compatible avec tous les types de robots. Des plugins gratuits sont disponibles pour que Flexible puisse communiquer avec presque tous les robots industriels, collaboratifs ou API. Il existe en cinq modèles personnalisables, parmi lesquels choisir grâce à un test de faisabilité précis et gratuit. Il peut gérer de nombreuses pièces de diverses formes et dimensions avec précision. Facile à utiliser, grâce au logiciel de gestion intuitif, il offre une autonomie et une grande simplicité de programmation de la part de l'opérateur qui interagit avec le système en toute sécurité. Flexible est évolutif, déplaçable, et peut être aisément équipé d'options supplémentaires pour l'adapter à la production, comme une trappe de vidage rapide, un souffleur et un dévieur. Il existe aussi pour salle blanche. Il est très simple à intégrer mais nous sommes disponibles à chaque étape du processus, de sa conception à son installation, en passant par son démarrage et les phases de production. Nous pouvons vous assister de plusieurs manières, y compris à distance. La trémie dose les pièces et les fait chuter sur le disque pour optimiser l'autonomie de l'opérateur. En effet, son contrôle est automatique et les réservoirs vont de 1,5 litre à 40 litres selon l'autonomie de charge requise et la productivité attendue. Réalisée en acier inox, elle peut être revêtue de matière plastique selon les besoins. Elle peut être équipée d'une trappe de vidage rapide, d'un protège-main et d'une barrière de dosage. Elle peut vibrer pour répartir les pièces sur le disque avec précision. Elle peut aussi être avec convoyeur efficace dans la gestion des pièces exigeant plus d'adhérence à la surface. Au fur et à mesure que l'autonomie ou la taille des pièces augmente, il est conseillé d'ajouter une trémie motorisée pour une plus grande capacité du système. Les surfaces du disque sont disponibles dans un vaste catalogue, comprenant des versions conformes à la FDA. La surface peut être remplacée rapidement en cas de maintenance ou de changement dans la production. Elles sont faites pour ne pas abîmer les pièces et les débarrasser des charges électrostatiques afin d'obtenir une stabilisation rapide. Que les balises soient top light ou backlight, l'éclairage facilite la reconnaissance des pièces stabilisées indépendamment du cadre de réfraction. Le système de vision contrôle le prélèvement par le robot et le chargement par la trémie au moyen d'un procédé très sophistiqué de contrôle de chargement du disque. FlexiBall est compatible avec de nombreux systèmes de vision disponibles sur le marché. Il est aussi possible de choisir FlexiVision, le système de vision que nous avons conçu, pour faciliter au maximum l'intégration, de manière à garantir les performances optimales de contrôle des mouvements du FlexiBall. À la base du fonctionnement, la séquence d'action est conçue de manière à limiter les temps morts. La trémie, commandée par le système de vision, dose les pièces sur le disque, le dévieur les éloigne du bord et le flip les sépare et les oriente. Les coordonnées de prélèvement sont envoyées au robot par le système de vision. Le système peut fonctionner en mode standard, continu ou multi-alimentation. Dans la séquence standard, par défaut, la trémie linéaire alimente le disque en pièces qui sont ensuite mises en position optimale pour être prélevées avec un maximum de précision grâce au mouvement combiné de rotation et d'impulsion. FlexiTrack, le fonctionnement continu va à vitesse constante pendant le prélèvement, d'où un accroissement de la productivité. L'alimentation multiple peut gérer jusqu'à six types de pièces différentes avec un seul système. L'encombrement est minime, comme l'investissement et les coûts de production.